Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une game avec Mich Mich, la terrible, vous la connaissez, elle est toujours en train de me carry, C'est vraiment la meuf que tout le monde rêve. Du coup, je vous laisse regarder ce magnifique, euh, ce cette magnifique vidéo. Je vous laisse mettre des pouces bleus, de vous abonner. Et euh, merci pour le référencement. à bientôt les gars. Le top ensemble, ok, parce que moi je faisais la technique de... Tu prends l'hélico. Oh, oh. Lâche, lâche là. là, là. Laisse-moi la plaque. Merci, petite pangoline. Oui, bon. En dessous, Mich. En dessous, en dessous. Crac. C'est trop forte. Une balle. Une balle Allez, on y va, on y va Mich. Pars pas. Hop, prends sa plaque si tu l'as mérité. Bon bien joué ça, Mich. Mich. On a fait le spawn tranquille. Il y a une team en bas. Prends pas la porte euh. Non. Quoi Il avait marqué une MP5, pourquoi je me retrouve avec une PPSH Viens, Mich. On saute. Ok, ça vient de là en face, t'as vu euh, juste, en fa juste à côté, regarde. Ah. Oh merde, Mich, derrière moi Je suis obligé de me barrer moi parce que je veux. T'es pas avec moi en fait. Ah, Je suis en bas, je suis rez-de-chaussée, t'es où toi En dessous aussi. Y'a un mec là Je suis mort. Il est quasiment. C'était un stream hein. Ouais. Quel enfant de pute hein. Bon. Je vais réussir ce goulag. Allez, bonne chance, Mich. On survécu Ouais, ouais, bah ouais. Je, je l'ai tué, chacun hein. là. C'est vrai vrai, ouais. envoyez du, lo du love à Mich, Mich, les gars en vrai Michon on peut le dire, t'es bonne tu vois Au jeu Dans la vraie vie, Non dans, dans c'est vrai Non dans la vraie vie tu vois, t'es bonne Bah bien sûr Ah, oui. Oh mais j'ai que des armes de merde aussi là Franchement j'ai pas de chance, c'est quoi ce minigun Ça fait 12 fois de suite que j'ai ça C'est quoi ces conneries ça, je pouvais acheter, Mich. Ah, et les gens derrière moi, ils ont des grosses euh, kilos. Reviens à, la vie, de sur goulags, hein. Reviens à la vie, Jean. Pas de chance sur mes goulags. Reviens à la vie, jean Micha. -Mich. Tu vois lequel Je te disais, tu, tu... Non, je dire que je tombe sur un cible, mais une mauvaise idée Mish t'as une plaque ici, t'as un diamatique qui est pas mal, un silence de mort, une autre plaque là. Nice, on va aller acheter nos classes. Et déjà, je pense, je pense que ça va mieux se passer. Oh les merde, c'est ah. quoi ça T'as assuré Mishmish, Nice, je me shield yeah. Je confirme le kill C'était SNCF Kikignon T'as bah, plus, plus de, de, de plaque Mishmish euh, Bah non par terre Tu peux reprendre ton arme du coup. Non mais c'est bon hein Attends, t'as pris quoi comme arme là MP5 Nice, c'est bien ça. Eh bien, on va essayer de se les refaire à ticket tac. Et cette CF, c'est les games de la semaine dernière je crois bien. Al bâtard. Mich regarde, je sais qu'il y a la cible mais c'est toujours les mêmes cancers qui font que camper. Alors que là on a des gens juste devant dans l'allée apparemment. Knock, tout au fond. Y'a son mate qui est à gauche, j'arrive à faire. Derrière, derrière moi, derrière moi, derrière moi, derrière moi, je me fais défoncer. Ah, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Faut qu'on tue la team devant, sinon on va se retrouver encerclés, Mich. Euh, monte sur le toit si tu veux, moi je dois avancer. Heureusement, j'avais le science de mort. Je suis là, Mich. Il est là, Mich. Je pensais que t'allais le tuer vu que je t'allais l'allais qu'il était paralysé. Euh, mon oeil il a bugué, vous, vous étiez tout à fait à côté, j'ai <rire> pas compris ce qu'il s'est passé Genre, c'est le... ça les fois <rire> Le mec il t'a niqué, je viens de le niquer. Le mec, il t'a tiré dedans. Ok, vas-y, on... on va. T'as as un masque à gaz toi Tu dois me shielder, Mich. C'est pas, pas le plus important le masque mine. à gaz. Shield de toi en fait. Il était où exactement Mais nah. j'ai pas de shield les ont déjà Merde. T'as tu bicraves les shields. Je t'enlève le ping maintenant que tu vois à peu près. A la fenêtre Mich. Viens, viens avec moi. Viens avec moi de ce côté ici. On va passer à gauche. Va... C'est euh, vraiment et il est horrible. Et... Tiens Mich, hop j'ai trois plaques pour toi Et là tu fais le même, hop, tu recules ici et je te couvre ok Oh mais elles sont dessus Et presque crack en haut C'est vrai Mich Ouais oh, il crame pas, viens on va acheter des plaques euh, est-ce que tu veux une arme Genre maintenant qu'on est sur le loadout Non t'es bien ah bah, c'est vrai qu'on va prendre fantôme en fait juste <rire> C'est la gueule de mon car là ah, les, les gens, les gens ont vu ton car tu vois Ah oh, fait chier Et ma vue, il va se focaliser sur... où Mich À l'intérieur du hangar, juste là, là. J'ai gagné mon duel. Ah. Y'a encore un mec Non, je pense que c'était lui. J'ai mis une, euh, une para au cas où, si on avait un autre. Pour, ah mais c'est toi, ouais euh, dans ce cas-là. On oui. avancer. Alors Mich Mich, on doit absolument se déplacer. Parce <rire> qu'il y a un truc de ouf, c'est qu'on est en... C'est la rue niveau des plaques. J'ai jamais reçu autant la rue par contre. Hein. T'as combien de plaques toi Euh. 4. Ouais voilà. Deux ouais. Je... Non non non non non, j'en ai deux, tu vois, mais. C'est pas ouf hein. Bah prendre une, tu vois. Mais non, mais non. Devant, devant, devant, devant ouais, regarde, c'est a... nos plaques devant. Un ock. Là, Mich. Ok Je finis mon kill. Allez. Oh, J'ai trouvé l'autre, derrière, derrière le cerisier. C'est le cerisier, je suis pas d'accord. Euh. Bon, bah, Là, et Mich, à droite, voiture. Crac, les deux crac Laisse le pilote, là, là, là tu vas pouvoir le tuer, facile Vise ici J'ai mis un body shot Viens on se met grave Il, il est sorti de la voiture il est sorti de la Ouais sortie. ouais mais c'est normal Mais Mets-toi mets bien, mets-toi bien niveau là, plaque C'est le plus important Et on va devoir passer par la droite En gros là ça va bouchonner là où ils sont masque à gaz en fait, Mich, y a des équipes partout. Tu, es... tu n'imagines pas. Ah, là, ça court. J'ai envie que tu tires là T'as pris collé ce matin ouais. ou quoi Là j'ai touché. Ah bon La cible mise à prix a été Bien Viens, viens, viens, arrête de rester là. Ils sont détestables. Attends, calme-toi, Mich, sur ton push. Je suis en silence de mort, on pas. Un knock, Mich. Attends. Il en reste un, Mich. Attention, je suis pas du tout avec toi. Juste moi, je tire à distance. Mich, pourquoi tu, pourquoi tu ah, meurs tu, tu peux pas back En fait, t'es Comment il euh, savait euh... que j'arrivais comme ça Il était caché. C'était le meilleur joueur du jeu aussi, non Bah, euh, franchement, j'ai pas. Non, je que... Ah, bah ça va, t'as le shop à côté. Oui, non, mais ça, quand, quand tu tires, tu, tu, tu, il faut savoir backup mais euh, vraiment genre euh, j'avais pas d'endroit pour backup Il s'était caché derrière un truc, il, il, a, il, a, il est sorti, il m'a tué <rire> genre Ah Ah ok, bah il m'a fait exactement le même coup, bon je vais rien te dire parce que j'ai manqué de crever aussi Donc euh, c'est pas grave Reramasse tes armes et viens avec moi au, au bunker juste en face, il y a une team qui est en train de se battre Il faut y aller Parole des... Ils, Ils sont pas en fantôme en plus mes chiens, je regarde ah, Tu un peu en avant sur moi là Yann ma pote mich ouais. et... Réglé, je vais me finir je te le ping en de crever il est low HP il réanime son pote tu peux le tuer et j'ai mon goulag donc te rend pas la tête bien joué mich mich bien joué ça là en vrai c'est ghetto de se déplacer là vraiment on doit juste attendre une minute de voir où est ce que quest ce que la zone va dire etc tu vois c'est sûr qu'on va... T'as reniflé une huître là ou c'est moi <rire> Non. On aurait dit Mishmish hein. <rire> bah, tu veux qu'on chasse ensemble Eh bien on va chasser, Enfin de la voiture. Tu te rappelles que toi on t'a entendu euh, genre lâcher des gros mollards là Ouais mais c'est moi tu en vois. Live. Toi, toi, t es, t es, t es... tu cotais la vidéo, tu cotais pas le son, on s'en battait les couilles. <rire> mieux voir qu'entendre. T'es censé être une princesse toi Mishmish. Non, je, je mets... Ah bah, on a un aussi Oh merde. Ah, elle a. Euh... Ah ouais, ouais. C'est toi le viseur vert là Non Ouais, peut-être. Cette information me rend perplexe, Mich Mich. Je sens qu'on va mourir, Mich. <rire> tu veux aller où là, Mich Ouvre ta map et tu me dis où tu veux aller. Attends, dans 3 secondes, tu vas avoir le nouveau cercle là Tu me dis. Tu me dis où est-ce qu'on okay. se positionne pour gagner Ah bah, on est en plein milieu, putain. D'habitude je sais On va prendre un bunker, hein. let's go. Est-ce que tu veux un bunker de côté Choisis ton bunker, mais Je suis que stratégiquement tu penses être le meilleur. C'est là là. Ah bon Ouais. Ah, ok. Euh, celui plus en côté euh, bordure de map, là. Ah oui, il y a le, le largage. Tiens, on va prendre nos, nos trucs Vas-y, moi je reste, je reste, je tourne autour. Vas-y, Michel, tu peux descendre. Je... Ok. On se fait allumer. Michel. tu me dis quand t'es bien? Bon. Vas-y, trace, Mich, trace, trace, trace, trace, comme si t'avais le coffre plein. Mais va là où on était, va là où on était. Mais t'es repassé à côté de cousine. Putain, il est crack. Tu... À côté du camion? Des, des arbres. Ah, juste des arbres, là, à 30 mètres? Ah oui, oui, juste là, là. Il venait sur nous. Euh, C'est pas vrai. Les cracks, du coup, il a été se mettre derrière le. Ouais C'est très loupé, ça. En haut. Crack encore. Je lui ai éliminé sa grand-mère. Ici, hein. là. Ouais, je, je l'ai vu, je l'ai vu. Sors pas trop, michmich. Tranquille, tranquille. On reste mmh, dedans. C'est bon comme un anus, t'as vu On a Bien, il fait chaud. Il bouge pas. Se des zones de ah mmh. Il... Mmh. Tu les vois ces petits bâtards là Non mais t'as pété les plombs Non, je les vois. Plus, tu les rushes hein. fais, fais attention. Non, hein. je, les, je les rush pas. Je, je suis au niveau du bat. Je, je regarde un peu derrière nous. Je sais pas où il est, ce bâtard. Je l'entends tirer, mais je le vois pas. Derrière ça, mais. Euh... C'est bon, Tiens T'as Mich. Il est juste on derrière ce mur. Une team de deux. Mich, je Ouais, ouais, ouais. Je, je vais pour le tuer comme un gros morceau de Tushi, t'as vu C'est bon. Mm. HALT ah, Vas-y, on, on reste à l'intérieur, reste à l'intérieur, comme ça si tu te fais knock, tu peux back. On rate bien sur notre droite. Ouais, au top. Quoi un, hein, Où yeah. Ok. Viens Mich, fume avant d'être fumé. Encore, encore, encore. Vas-y, vas-y, tire, tire, tire. C'est comme ça que ça marche. A terre, à terre. Bien joué, ça, Mich Mich. On leur met la pression, on vient. Il va être confirmé. Il a été confirmé, tranquille, non Ouais, ouais, y'a personne derrière moi Non, regarde. Oh, bien. Viens, on, se met, on se met là. On se met là. Enfin, mais mais, mais t'es taré Descends de là Regarde, on reste juste derrière ces trucs-là. Je oui. ah, suis mort. Ouais. Je... Juste en face, je te mets un ping parfait sur là où il est Il est là-bas Je sais si tu tirais dessus On est en 2v1 Faut qu'on le ken Mich Ah non c'est pas là, Mich là-bas T'es en train de regarder ton ping oh. T'inquiète il, il tartine lui hein. oh. ouais. oh, je comprends pas ce qu'il fait T'as une info Non En face, juste en face Mich. J'ai peur, peur de décaler T'inquiète T'inquiète T'inquiète oh. <rire> Mich, il est paralysé go on y va on y va ma Mich On y va comme si c'était un morceau de te Vas-y Mich, fume le fume le Nice Mich Miche, Miche Ah c'était un français Mais non mais il était à chier Micheline il, il était à chier à chier et il a dit « allez bâtard. bâtards !» Trop facile 21 kills Michmille Belle passe décisive le show T'inquiète C'est pas lui, c'est pas possible Eh non, c'est pas possible Salut Bien joué Ah bien joué à toi, t'as mis une belle balle Peck Ah mais c'était dur, le 2 contre 1 à la fin c'était compliqué, Ah bloqué, j'ai dit j'ai... La bonne solution c'est... Dès que tu manques t'aurais dû lancer ton push Ouais. ouais bah ouais c'est ce que mon pote il m'a dit là, c'est ce que Jim Doom il m'a dit. Mais bon, <rire> ouais. mais bien joué les gars, bien joué. Salut salut Bien joué. Va. Vas-y salut